C'est pas un DLC Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc, là Ça va péter Je roule PÉTÉ I'm free. <laughs> uh... Why are you running? Fuck! How Where are le pa... est vous mord Je vais vous faire vos morts, vous avez tous tu vas baiser tu vas baiser Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant le bûcheron. Salut, je m'appelle Ahmed. C'est Wakanda, bordel. C'est les pyramides qu'on voit, là. Les gens appellent gens l'électricité. C'est ma fusée enculée de ta mère. Nous, on est armé, chargé, calibré, bâtard.